On commence avec votre planète maîtresse, Vénus. Alors elle est plus chez vous, hein, elle, elle, est, elle est un petit peu devant, euh, elle est en gémeaux, dans le signe du mois d'ailleurs. Elle y est rentrée il n'y a pas longtemps, c'est pour ça qu'elle est encore dans le premier er décan, euh, jusqu'à lundi, hein, vous en aurez quelques effluves, euh, quelques échos on va dire, jusqu'à lundi. Alors, euh, bon, elle vous annonce un week-end qui peut être euh, agréable si vous arrivez à profiter de l'instant présent, parce que c'est ce qu'elle vous demande, hein, d'être vraiment dans l'instant présent, et de ne pas vous projeter dans l'avenir comme vous le faites en ce moment, avec la présence d'Uranus dans votre décan. Hein. Euh, elle vous projette, Uranus vous projette dans un avenir qui vous angoisse un peu, où vous vous sentez déstabilisé. Donc cette Vénus, elle va venir, bon, elle va un petit peu euh, euh, venir contrecarrer Uranus en vous disant, euh, arrête hein, de regarder trop loin devant toi, profite de l'instant présent. Et, et je pense que ce ne sera pas un trop gros effort pour vous, vous y arriverez sans problème. Elle a aussi une dimension financière, hein, la Vénus en gémeaux, donc il est très possible que vous fassiez un achat, un petit cadeau que vous allez vous faire à vous, ou que vous allez faire à l'un de vos proches, hein, mais bon, euh, comme d'habitude, hein, il faudra d'abord comparer les prix, les produits, etc. Euh, c'est rare que vous achetiez sur une impulsion. 2 Deuxième décan, euh, alors c'est vrai qu'il y a des aspects un petit peu difficiles, mais ils sont euh, en, en bonne relation avec vous. Donc vous êtes un petit peu plus chanceux que les autres signes. C'est à dire que Mercure est en cancer, donc dans, dans un signe de communication et d'échange pour vous, mais elle est opposée à Saturne qui se trouve en Capricorne, qui est un euh, qui a un côté plutôt fermeture euh, que, que ouverture. Hein. Mercure est dans l'ouverture et Saturne est dans la fermeture. Mais les deux planètes sont en bon aspect avec vous, donc vous saurez. Euh, euh, trouver votre place, euh, trouver votre... Le, la manière de communiquer qui va faire que euh, on vous écoutera au lieu de euh, euh, de faire comme si on vous écoutait et euh, de faire le contraire de ce que vous conseillez, parce que mercure en cancer vous donne, enfin euh, active euh, votre côté euh, bon conseil, vous êtes quelqu'un sur qui on peut se reposer, vous êtes quelqu'un de confiance en ce qui concerne les conseils, vous êtes malin, futé et vous trouvez toujours des solutions pour les autres. Alors je ne sais pas si vous en trouvez pour vous, mais en tout cas pour les autres, vous en trouvez. Et là, peut-être que vous allez vous, tro vous trouver confronté à quelqu'un, que ce soit un frère, une sœur, euh, n'importe qui de votre entourage, qui a un problème et euh, ben, avec euh, grâce ou euh, à cause <rire> de mercure, vous aurez en tout cas euh, quelque chose à lui donner euh, une interprétation de la situation et, euh, je l'espère, un bon conseil euh, euh, qui, que la personne saura écouter, parce qu'on ne sait pas toujours écouter comme je le disais. troisième 3e décan. Vous aussi, euh, vous avez un bon aspect de mars, qui est opposé. alors l'opposition à Saturne est plus ou moins terminée quand même, se euh, termine vraiment euh, en, là, euh, aujourd'hui, euh, demain, donc euh, à mon avis c'est plutôt passé. Hein. En revanche, ce qui n'est pas passé c'est l'opposition euh, de Mars et de euh, Pluton. Mais elle vous donne, euh, comment dire, elle active un petit peu euh, les forces plutoniennes qui sont en vous en ce moment, euh, puisque Pluton est en, en harmonie avec votre 3e décan, et ces forces plutoniennes, ce sont des forces de... Euh, comment dire? De renouveau, de renaissance, de, de, de reconstruction. Alors je ne sais pas, euh, c'est peut-être euh, quelque chose que vous êtes en train de faire dans votre travail, de, de, de reconstruire quelque chose ou, ou de... Euh, vous voyez, Pluton, ce sont les, aussi les, les richesses intérieures, c'est ce qu'on apprend, euh, ce qu'on apprend euh, sur soi ou sur euh, un, un domaine euh, historique ou... Enfin euh, il y a énormément d'interprétations. Euh, Pluton est, est très riche, euh, est tout, elle représente tout ce qui est caché et qui peut émerger, donc euh, euh, peut-être que vous êtes en train d'apprendre quelque chose qui a un savoir qui est en train d'émerger et vous allez euh, peut-être pouvoir en faire profiter euh, certaines personnes autour de vous, mais plus dans, dans l'action, hein, euh, puisque c'est Mars, c'est pas Mercure, vous n'allez pas communiquer. Euh, Mars, avec Mars c'est l'action, donc vous allez peut-être faire quelque chose euh, pour ou renouveler euh, un engagement, ou euh, donc rénover euh, quelque chose, ou apprendre quelque chose de, euh, de nouveau. <musique> Mardi et mercredi seront plutôt de bonnes journées, puisque la Lune va occuper le, ca le Capricorne, justement là où se trouve... Euh, Pluton, et donc si vous êtes du 3e décan, cet aspect va être euh, activé, euh, actualisé, et donc vous sentirez, hein, euh, parce que euh, le problème avec Pluton, c'est qu'on le sent pas, c'est la planète de, de l'invisible, je vous l'ai dit à hein, plusieurs reprises, et on ne sent euh, ces, ces, ces bén les bénéfices qu'on peut en tirer que lorsque l'aspect est terminé, or là il ne fait que commencer. Donc euh, vous, vous, vous ne vous rendez pas compte hein, euh, de ce qui est en train peut-être de se passer de positif pour vous, de, euh, qui va vous faire énormément évoluer euh, euh, sur le plan du savoir, sur, le, sur le plusieurs domaines, et avec le passage de la lune, bah peut-être que euh, vous sentirez, hein, vous aurez un feeling euh, par rapport à ce qui se passe et qui est lié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 ou sur celui du TV magazine. Bonne semaine